absente tout le week-end Et oui, vous ne rêvez pas C'est bien une superbe robe très chère de chez Nonos et compagnie Mon père vient de me l'offrir Virtuose, Virtuose de Crécy reviens immédiatement Mais qu'est-ce qu'il me veut Je vais me fâcher File. Et comme ton père est en reportage, c'est Mathilde qui vous garde. Oh, génial! On va bien s'amuser! <rire> J'y compte bien! Ah, dernière chose, Madame Lambert va probablement passer pour virtuose. Il a toujours des soucis de digestion. Il suffit de lui donner un cachet. La boîte est dans le tiroir de mon bureau. D'accord? Ne t'inquiète pas! Allez, au revoir! <rire> plaisir euh, Une balade en forêt, du shopping, une partie de cartes Pourvu que cette madame Lambert ne vienne pas nous embêter tout de suite Ah, madame Lambert Martine, ta maman est là, virtuose fait de la mousse Maman vient tout juste de partir, mais on va bien s'occuper de lui Oui, entrez, on a suivi une formation vétérinaire express, ah bon beaucoup ma petite Martine Tu vois mon chéri, Martine t'a bien soignée Elle est gentille cette petite Tu ne trouves pas mmh. Oh. Oh. Mmh. <rire> Quel coquin, il est joueur mon bichon Virtuose, ça ne va pas recommencer Virtuose, mmh. reviens ici mmh. tout de il m'a mordu J'ai mal Papa ah Papa Mordu Mais enfin Emily, qu'est-ce que tu racontes Il ne t'a pas mordu Il m'a mordu ah Où est-ce qu'il t'a mordu Laisse-moi voir Mais enfin, ce n'est pas possible, il ne mord jamais d'habitude Allons, ne dis pas de bêtises. Si, regarde, il bœuf comme tous les chiens enragés. S'il a effectivement la rage, je ne peux pas prendre le risque de le laisser en liberté. Vincent, emmène Virtuose au cabinet vétérinaire de Marie. Oh Qui Moi Mais s'il me mord Ah non, non, non, non, non, non, non. Tout de suite. Viens ma chérie, on va soigner ça à la maison. Oh Ah, là, là, là, là, là. Madame Lambert, ça va aller Madame Lambert Quoi En conférence On ne peut pas la déranger oh, Je comprends mais bon bah merci, au revoir Marie est toujours injoignable Oh mon pauvre petit virtuose en prison, comme un vilain bandit Soyez tranquille Madame Lambert, on va bien s'occuper de lui et quand il remue les oreilles, c'est qu'il a faim Et, et pour s'endormir, il adore qu'on lui gratte le ventre D'accord, madame Lambert Au revoir, madame Lambert Et puis, il ne supporte pas les coussins synthétiques Et, et il lui faut une grande écuelle d'eau fraîche hein. Et pour son bain... D'accord, madame Lambert ah, Le problème des animaux domestiques, c'est souvent leur maître Non n'a pas, il ne dort pas. <rire> il a hurlé toute la nuit, j'ai pas fermé l'œil. En plus ce matin madame Lambert m'attendait à la porte avec une petite brosse à dents et du dentifrice pour chien. C'est plus de l'amour, c'est de la rage. <rire> C'est le cas de le dire Son état est stationnaire, mais grave La morsure est super profonde, toute rouge Sa température est de 45 degrés Celle du chien Euh Ben non, celle d'Emily, enfin je crois C'est pas la rage qu'elle a, c'est la super rage Ça fait déjà longtemps qu'elle est enragée, Emilie mmh. <rire> <rire> Allez, en classe ne vous inquiétez pas pour Émilie les enfants On soigne très bien la rage depuis Pasteur C'est lui qui a découvert le vaccin C'est pas pour Émilie qu'on s'inquiète C'est pour le chien Vous vous rendez compte Mordre Émilie <rire> La morsure d'Émilie doit être drôlement impressionnante Tu n'as pas eu trop peur oh, Je sais pas, je l'ai pas vue Comment ça tu l'as pas vu? Oui, enfin si euh, si, si, je l'ai vu, mais... Il euh, euh, euh, faut y aller J'ai l'impression qu'elle nous cache quelque chose hmm. Ah, voilà, rage Maladie virale touchant les mammifères, dont les humains La rage s'attrape par morsure et déclenche chez le sujet une forte agressivité Il a pas l'air très agressif Et d'après Madame Lambert, Virtuose n'a jamais mordu personne il faut que je parle à Émilie. Fais attention qu'elle te morde pas. Ah, ça fait mal J'espère que tu vas te débarrasser de ce sale cabot enragé. Pour l'instant, ce ne sont que des soupçons, Émilie. Et moi, je te dis qu'il a la rage. Tu fais prendre des risques à tout le village en ne faisant rien. Il y a des mères qui se sont retrouvées en prison pour moins que ça. Oh, au fond, tu as peut-être raison. Vincent, vite Conduis-moi chez Martine, s'il te plaît Oh non Pas bon, encore le chien enragé Il va falloir s'en débarrasser On voudrait parler à Emily euh, euh, Impossible Elle ne veut voir que moi En plus, elle est hyper contagieuse et t'as pas peur de l'attraper, toi, la rage Ben non Ah bon pourquoi? Euh, euh, parce que peut-être parce qu'elle n'a pas vraiment la rage. Eh oui, voilà. Hmm. Hein? Ah, non, non, non, non, non, non j'ai rien dit. J'ai rien dit. Je le savais. Emilie a monté toute cette histoire pour se venger de Virtuose. Il n'y a plus qu'à rentrer chez toi et le libérer de sa cage. Tu vas enfin pouvoir dormir, hein, Martine. Oui. <rire> Attends, Virtuose n'est plus chez toi. Hein? Vincent et le maire ont dit qu'ils allaient s'en débarrasser. Comment ça, ça s'en débarrasser, débarrasser Oh, oh, oh non, non Oh cute Madame Lambert Elle va certainement voir Virtuose Bon, retardez-la au maximum Moi, je rattrape Vincent Ah, Madame Lambert Oh, quelle bonne surprise euh, On ne vous a jamais chanté notre chanson pour la fête de fin d'année On a besoin de vos conseils Vous avez tellement bon goût Oh là là là là là Regarde la route euh, Oui, oui La route un ennui, mais qu'est-ce que tu fais là Martine Je t'expliquerai, mais vite, fais demi-tour, il faut rattraper Vincent Je peux y aller maintenant Oh bah non, attendez, on vous a pas montré la chorégraphie qui va avec la chanson C'est absolument impossible que Virtuose ait la rage, je l'ai vacciné il y a trois mois Ah le voilà pour mon virtuose d'amour. Je peux le voir. Oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui. Enfin, non. Enfin, euh, enfin je veux dire oui. Mais non. Mon virtuose d'amour. Comme il allait beaucoup mieux, on s'est dit qu'une petite promenade je lui ferait plaisir. Oh Ma savonnette Moi je la cherchais depuis trois jours. Ça explique la mousse Il mange vraiment n'importe quoi <rire> Madame Lambert, je crois qu'Emilie a quelque chose à vous dire, n'est-ce pas Émilie Je suis désolée d'avoir dit que Virtuose m'avait mordu et qu'il avait la rage Tu es pardonné ma chérie et je crois même que Virtuose te pardonne aussi N'est-ce pas Virtuose <rire> J'espère que ça lui apprendra à ne plus raconter n'importe quoi Maintenant, tu vas me l'acheter ma robe, nonos et compagnie Si tu me l'achètes pas, je raconte à tout le monde que t'es un mauvais maire Je oh. oh, crois que c'est pas demain la veille, Martine mmh. C'est sûr